Bonjour à tous, Donc, euh, nous allons prier un chapelet des mystères douloureux sur le thème de la Passion à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, nous, nous prions dans la divine volonté de Dieu et donc nous prions en union avec... Euh, tous les saints, tous les anges, tout le corps mystique Pour demander euh, un déluge infini de grâce au Seigneur Des grâces euh, de protection, de bénédiction et de sanctification pour le monde entier Et euh, béni Que ton esprit saint Seigneur euh, descende sur toutes les âmes, sur toutes les consciences euh, Que ton esprit saint habite tous les corps, habite tous les cœurs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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, emplis toutes les âmes de charité, brûle toutes les âmes de charité, que toutes les âmes débordent d'amour et de charité envers euh, envers toi et envers, euh, envers leurs prochains, et envers eux-mêmes, bien évidemment.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 spécialement celles qui ont le plus besoin de votre très sainte miséricorde. Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Saint-Michel, accroche de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel, accroche de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel, accroche de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ainsi soit-il.